Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Anne-Laure Julio, euh, Julio pardon, euh, non seulement parce qu'elle a beaucoup de choses à vous apporter, euh, mais aussi parce qu'on euh, bah, a travaillé ensemble, on a fait euh, partie d'un mastermind pendant plusieurs mois et du coup c'était passionnant, euh, elle a une énergie positive qui va vraiment euh, vous, euh, vous parler, vous allez voir, et elle a des conseils très judicieux et le fait d'avoir passé trois mois avec elle m'a fait réfléchir, m'a aidé et puis en plus aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit à Anne-Laure, hein, euh, bah je, je vais en profiter pour avoir ma session de coaching gratuite que tu m'en avais déjà offert une d'ailleurs parce que <rire> autant, autant tu t'adresses à un public de dirigeants et je ne me sentais pas vraiment encore à cette place il y a un, un an ou deux autant maintenant je suis un peu plus à ma place donc je pense que tu vas, ça va être vraiment très intéressant ce que tu vas me dire c'est assez égoïste mais à tous ceux qui nous écoutent je vous invite vraiment à réfléchir un peu plus loin parce que plus tôt vous pouvez anticiper certains défis, plus tôt vous vous y préparez. Donc, Anne-Laure, si tu veux bien détailler ta présentation, euh, nous dire où est-ce que tu habites, ton plat préféré, ton pays préféré et ton activité. Voilà, tout ça. Alors, ouais. euh, bah, du coup, euh, enchantée, je suis Anne-Laure, euh, j'ai 30 32... ans. 7 ans, <rire> je réfléchis avant. Euh, j'ai 37 ans, j'habite à Paris, j'ai deux enfants et je suis à mon compte depuis bientôt 3 ans et j'accompagne des dirigeants, donc des fois des solos aussi, ça fait aussi partie de ma clientèle, ou des gens qui ont plusieurs salariés, plusieurs, euh, enfin, voilà, qui commencent à avoir une bonne équipe, 10, 20, des fois 30 personnes à aller trouver les leviers qui vont leur permettre de faire plus de marge et plus de cash dans leur entreprise pour pouvoir bah, mieux gagner leur vie. Et puis souvent, quand il y a des salariés, pouvoir mieux payer des salariés, les fidéliser, pouvoir revendre aussi leur entreprise. Parce que même quand on est solo c'est aussi une problématique. Euh, voilà, on ne fait pas ça que pour aujourd'hui. On peut avoir envie de revendre son entreprise dans quelques années. Et euh, bah, pour ça, les marges sont hein, super alliées, en plus du chiffre d'affaires, bien sûr super et du coup ce qui est intéressant c'est qu'autant moi je vous parle beaucoup de marketing et de communication autant anne va travailler sur une autre, euh, un autre levier qui est très important hein. c'est vraiment la gestion d'entreprise parce qu'à partir d'un moment il faut se considérer comme une entreprise moi j'ai du mal aujourd'hui par exemple euh, j'ai du mal à dire je suis un dirigeant d'entreprise et pourtant c'est ce que je suis il faut que j'ai l'état d'esprit et la gestion qui va avec donc Merci pour ta présence, Anne-Laure. Bah, écoute, euh, j'ai envie juste de te demander un peu ton parcours. Euh, comment tu es en es arrivée euh, Qu'est-ce que tu as fait avant euh, Et pourquoi tu t as décidé de te mettre à ton compte Alors, mon parcours, euh, parcours assez classique. Euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, je m'intéressais à plein de choses, au marketing, à la finance et tout. Puis comme j'étais super forte en comptage, je me suis dit « allez, je vais aller en finance ». Euh, donc j'ai fait un master finance et après ça je suis rentrée dans le monde du travail. Euh, premier job j'accompagnais bah, des dirigeants de TPE euh, au sein d'une coopérative, un réseau de franchisés en fait, et je faisais l'intermédiaire entre eux et leur expert comptable pour leur expliquer bah, qu'est-ce que que voulait dire leur bilan, que voulait dire leur compte de résultat, qu'est-ce que ça voulait dire opérationnellement. Euh, de ne pas avoir de cash, par exemple. <rire> mmh. euh, et puis, je les accompagnais sur tous les projets liés à la vie de l'entreprise. Donc, le business plan euh, avant, avant de monter l'entreprise. Et puis après, au moment de la session, on commençait à travailler sur la valorisation de l'entreprise, l'évaluation. c'était un boulot intéressant. J'adorais euh, les gens pour lesquels je travaillais, mais je me suis assez vite ennuyée parce que je bah, j'avais pas assez de travail. Donc, du coup, j'ai changé de boulot. J'étais en cabinet de conseil et d'audit. Financier, euh, où j'ai fait pas mal d'audits, donc l'audit c'est ce qu'on retrouve sous le nom de commissariat aux comptes en fait, et euh, de ce qu'on appelle des due diligence, donc auditer les comptes d'entreprise au moment où elles sont à la vente, soit pour le vendeur, soit pour l'acheteur, et puis euh, de l'évaluation d'entreprise. Donc, okay. euh, combien vaut mon entreprise Ce qui est quand même un sujet un peu euh, compliqué. Ouais. Et en fait, c'est super intéressant parce que justement, tu apportes ton expertise avec, euh, en ayant travaillé avec des PME et peut-être des grands groupes et que tu l'amènes à nous, petits dirigeants, entre guillemets, TPE. Euh, parce que justement, on est, en fait, moi, j'encourage les gens à se lancer un peu à l'arrache en mode improvisation, mais à un moment donné, c'est primordial de, de s'organiser, d'optimiser les choses. Euh, donc Encore une fois, je pense qu'on va beaucoup apprendre. Et puis, on va rentrer dans le livre du sujet. Hein. Euh, ta promesse, tu as une offre, par exemple, où tu aides les gens à atteindre les 150 000 euros de chiffre d'affaires. Okay C'est ce que tu proposes. Euh, C'est quoi que tu fais concrètement pour les aider à atteindre ces chiffres-là Quel type de réflexion tu les amènes à faire Quel type de travaux, de réflexion tu les... Euh, par lesquelles tu passes pour les aider à atteindre ces 150 000 euros de chiffre d'affaires parce que nous, on va penser, bah, pour gagner plus, il euh, faut vendre plus et, euh, et euh, augmenter ses prix et faire plus de marketing. Donc, tu vois, c'est un peu cette... Donc, toi, qu'est-ce que tu apportes de plus comme message pour aider ces gens-là euh, Alors, du coup, effectivement, moi, je travaille avec mes clients pour créer l'entreprise qui est capable d'atteindre les 150 000 euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que dans mes clients, qui sont plutôt des entrepreneurs qui sont lancés depuis un moment, même en solo, euh, souvent, tu as un plafond de chiffre d'affaires sur lequel tu es bloqué et que tu n'arrives pas à dépasser. En général, c'est parce que euh, ce qu'on appelle le business model de l'entreprise, c'est-à-dire la façon dont elle va faire des profits, ça ne lui permet pas de dépasser ce plafond. Euh, donc, selon l'entrepreneur, des fois, c'est 60, c'est 80 000 euros. Qu'il n'arrive pas à dépasser parce de que. C'est structurel, sera... tu veux dire C'est fait de, de sorte. Que... Je, je me permets, hein, parce que, bon, ouais, tu as l'habitude de parler avec des dirigeants. Moi, je parle un peu plus avec des gens du peuple, tu vois. Euh, <rire> L'idée, c'est par exemple, si j'ai une boulangerie, bah, je peux gagner plus, mais je ne peux pas gagner plus que ma capacité à produire du pain, tu vois. C'est structurellement, c'est fait de sorte que je ne peux pas gagner plus. C'est ça un peu que. C'est exactement ça. Et alors, encore, le boulanger, il a, il a des leviers, en fait, de, pour euh, bénéficier un peu de scalabilité, comme on dit. Euh, quand tu es freelance, quand tu es consultant et que tu vends, en fait, ton temps euh, à la journée, c'est beaucoup plus compliqué. Et réussir à faire 150 000 euros de chiffre d'affaires quand tu factures, par exemple, 450 euros à la journée, c'est pas possible. Et, euh, et du coup, moi, ce que je vais amener à mes clients, on va retravailler, en fait, sur la structure de l'offre pour que l'offre qu'ils vont avoir, qu'ils vont proposer à leurs clients, elle leur permette d'atteindre cet objectif de, par exemple, 150 000 euros. Après, ça dépend euh, du client. Euh, pas en travaillant plus, mais en travaillant mieux, de façon plus efficace, euh, en travaillant déjà donc, sur la structure de l'offre. C'est-à-dire, euh, moi, je ne suis pas très fan de la facturation à la journée, à l'heure, etc. Je préfère, je préfère travailler au forfait. Euh, parce que souvent, quand tu travailles euh, au temps passé, en fait, euh, pour ton client, il y a un moment où tu finis par le stresser il s'intéresse plus au temps que tu y passes mmh. que qu'à l'objectif et à ce pourquoi il te paye. Juste pour voilà. que ce soit concret, pour ceux qui ne sont pas freelance, l'idée, c'est par exemple de facturer 2000 euros pour une prestation et un résultat mmh. plutôt que de facturer 400 euros la journée. C'est 2000 euros, quoi qu'il arrive, que tu travailles une heure ou 20, tant que tu délivres le résultat. Ouais, je sais est-ce voilà. est que pour illustrer un peu tu pourrais prendre une étude de cas un client que tu as accompagné ou un consultant ou freelance peu importe euh, et nous dire comment tu l'as accompagné tu le, pour atteindre ses objectifs euh, concrètement sans citer le nom de la personne tu vois forcément bien sûr euh, ouais, j'ai un cas comme ça sur, pour une cliente en général mes clients en tout cas les solos c'est un peu toujours la même, la même histoire donc en général ils viennent me voir en me disant bah ben voilà, j'arrive pas à dépasser ce palier de 80 000 euros. Tiens, on va prendre cet exemple-là. Je pense à une cliente en particulier. Mmh. J'arrive pas à passer ce palier. J'y arrive pas. Voilà, j'ai des clients qui me, qui... pour lesquels je facture entre, mettons, 400 euros et 800 euros la journée. J'ai des clients que j'ai déjà depuis longtemps, donc qui m'amènent un certain volume d'affaires, mais j'arrive pas à passer le palier. Donc la première chose que je fais avec mes clients, c'est qu'on fait leur audit entre guillemets on va essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise qui sont les clients euh, quelles sont les dépenses qu'elle va avoir qu'est-ce qu'elle fait comme même comme prospection qu'est-ce que ça lui amène en termes de clients combien elle gagne en fait à chaque fois qu'elle fait qu'elle travaille pour un client et essayer d'avoir une vision d'ensemble de la société et à partir de ça on va essayer de travailler pour optimiser les choses donc en général on structure une offre qu'est-ce que je vends pour quel prix et qu'est-ce que je mets dedans Souvent, en fait, quand on est euh, en plus solo, euh, on a envie de faire un super boulot. Donc, on veut faire le produit super nec plus ultra, etc. On donne plein de choses à son client qui sont pas forcément au cœur de ses attentes et comme lui les a pas expressément demandé, mmh. il n'a il a pas vraiment envie de les payer. Donc, du coup, on fait le point sur ce qui compte vraiment pour le client, ce qui compte moins pour avoir le prix le plus juste sur le marché. Moi, je ne suis pas euh, super fan des offres hyper chères, etc. Tout ce qui est à étiquette, etc. Ça peut être ça, mais ça dépend de combien, ben, de quelle est la valeur que tu apportes à ton client. Si tu n'apportes pas de Mon la valeur... À... En off, si tu veux, alors, si tu as des choses à dire, <rire> quand on coupe pas les Non, mais à fond, mais il faut avoir la qualité de service qui va derrière. Ça dépend des gens. Tu des gens qui ne sont pas faits pour ça et que tu as des gens envie d'aider, des.. par exemple, je sais pas, tu il y a des entrepreneurs qui ont envie de travailler avec de jeunes entrepreneurs. Tu veux pas leur proposer une offre à 20 000 euros. voilà. Donc, euh, il faut trouver la bonne adéquation entre les besoins du client, ce que toi, tu as envie de leur proposer, et pour que ce soit rentable. Donc, resserrer peut-être ton offre sur des choses qui sont les plus importantes pour ton client et trouver aussi des façons, dans la façon dont tu vas proposer ton service à ton client, peut-être de mettre certaines briques en commun, tu vois, créer, je sais pas, par exemple des formulaires, des choses que tu vas pouvoir réutiliser à chaque fois d'un client à l'autre, ça va te permettre de gagner du temps pour te recentrer en fait à chaque fois sur ton cœur de métier, mm -hmm. être plus rentable. Et puis euh, voilà, et puis on analyse aussi souvent les cibles de clients. J'ai beaucoup de clients qui en fait courent après plusieurs cibles de clients à la fois, mm -hmm. et faire le tri entre qu'est-ce qui ramène vraiment des clients, qu'est-ce qui n'en ramène pas, pour avoir un business en fait qui soit plus simple et plus Justement, sur cette question, euh, une question que je voulais te poser, c'est un peu euh, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu, tu observes. Euh, euh, donc, euh, parlons de ça. Euh, les gens ont du mal à définir leur client type et c'est normal, c'est dur de se dire euh, « voilà je vais vendre qu'à ces gens-là, mais est-ce que je ne vais pas perdre des opportunités » euh, Qu'est-ce que tu leur dis à tes clients euh, quand tu leur dis de viser vraiment une cible précisément alors, moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur la partie vision, la vision de l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu veux Alors, ça veut dire qu'est-ce que tu veux déjà pour toi dans ta vie pro, mais aussi dans ta vie familiale, dans ta vie amicale, dans ton réseau En fait, tout ça, ça crée un ensemble de besoins et il faut aussi que ton business, surtout quand tu es solo, il soit au service de tout ça. Si, je sais pas, par exemple, tu as des enfants que tu as envie d'investir avec tes enfants, si tu as un business qui requiert que tu travailles de 8h à 23h tous les jours et le week-end aussi, ça va être compliqué. Voilà, donc, il faut travailler ta vision en amont, savoir vraiment là où tu vas, là où tu veux te proposer, et après, faire évoluer ton business, avoir une offre qui va t'amener vers cette vision. Ça ne veut pas dire que tu refuses... Tout le reste, s'il y a une opportunité, il ne faut pas forcément la refuser, mais il faut réfléchir et te demander si vraiment elle te rapproche de ta, de ta vision ou pas. Voilà, si tu veux par exemple, tu vois, tu parlais de la cible client, si tu veux par exemple créer, euh, je sais pas, un business qui va aider les, les, les jeunes créateurs partis de rien dans ton cas, mmh. euh, à aller euh, se développer très vite, bah, peut-être que ça ne sert à rien d'aller faire euh, du networking, euh, je sais pas, dans des groupes de très grands dirigeants. Tu vas perdre mmh. ton temps et, euh, et ça ne va pas te servir. Peut-être pour d'autres choses. Mais... est-ce que toi, tu as comme message de dire aux gens, écoutez, euh, si tu aimes créer des sites internet, il faut viser que les dentistes... Euh, si aimes, euh, si tu veux faire du graphisme, travaille uniquement avec des restaurants. Est-ce que c'est est ce genre de message que tu as ou pas forcément Pas forcément. Euh, après, par exemple, euh, tu, tu peux avoir deux stratégies. C'est-à-dire avoir une stratégie, on va dire, affichée. Ou euh, par exemple, tu dis je suis l'expert des sites web pour les dentistes parce que je pense effectivement que plus tu as l'air spécialisé, plus c'est facile d'attirer des gens. C'est-à-dire que plus tu dis ben, « je parle au dentiste », le dentiste va dire oh, « c'est exactement ce qu'il me faut, hop, je signe chez lui euh, ». Mais ça ne veut pas dire que tu vas refuser le projet d'un coiffeur si tu sais le faire et si ça repose sur les mêmes process. Mais effectivement, en termes de communication, je pense que c'est bien d'aller parler à une cible. C'est plus efficace, en fait, et c'est moins fatigant. Et quand on est entrepreneur, on a tendance à se disperser beaucoup, euh, à aller beaucoup à droite, à gauche, le fait d'avoir un message, ça hein? nous force à, à toujours converger vers le même point. Ouais, ouais. Est-ce que d'une manière générale, tu dirais que euh, euh, c'est un peu un raccourci, mais euh, qu'on ne facture pas assez cher, les clients que tu accompagnes ne facture pas assez cher. Est-ce que c'est l'un des, des problèmes clés de chaque entrepreneur, surtout les freelances consultants euh, alors, mes clients, en général, oui, ils ne facturent pas assez cher. Clairement, euh, j'ai beaucoup de clients qui sont des gens qui font les choses avec un très grand cœur, qui sont très généreux, qui veulent faire des super produits pour leurs clients et du coup, qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils donnent beaucoup plus que ce que leurs clients leur payent. Donc, effectivement, là, il y, y a une question de prix. Après, ce n'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Je pense qu'il n'y en a aucun problème pour... Pour facturer, pour facturer très cher. Moi, je crois qu'il y a un prix juste, en fait, à respecter. C'est-à-dire un prix juste pour le client qui correspond à la valeur ajoutée qu'on va lui produire pour lui. Et effectivement, c'est important aussi qu'on facture pas ses clients que en fonction de son temps, si on reste toujours sur l'exemple des prestataires de services, mais aussi en fonction de la valeur qu'on va délivrer. Ce qu'on a bien compris, par exemple, quand tu fais de tu ton client, il va payer une formation parce qu'elle va lui délivrer de la valeur des fois, le consultant, le freelance, il a tendance à le mettre de côté et à ne pas se rendre compte de la valeur ajoutée qu'il apporte à son client. C'est important de l'avoir aussi en tête et de ne pas se dire « Oh là là, mais mes concurrents, ils facturent tous je sais pas, 200 euros la journée. » Non, voilà, on est là pour apporter une valeur à son client et euh, il faut être conscient aussi de la valeur qu'on apporte. Mmh. Euh, c'est génial parce que je pense que c'est un message qui vaut la peine d'être répété. Et moi, euh, une des punchlines que j'aimerais placer, c'est euh, quoi je, je sais pas encore comment le formuler, mais c'est euh, je veux aider les entrepreneurs gentils à, à gagner de l'argent et, et à gagner euh, ce qu'ils méritent. Parce que euh, en fait, ce que ce que je remarque, c'est que les entrepreneurs qui sont bons et gentils sont pauvres. Et les moins bons et méchants sont riches. Alors, bien sûr, ça se ce n'est pas aussi simple que ça. ça. Mais en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs tout mignons, tout gentils. Et j'en ai fait partie pendant très longtemps bah, qui, en fait, se font du mal à eux-mêmes euh, parce qu'ils ne veulent pas justement se vendre plus cher et se marketer euh, et par manque d'ambition. Euh, et du coup, j'aimerais parler de ça, de parler d'ambition et de se fixer des objectifs. Euh, comment fixer ces objectifs financiers pour, allez, pour un débutant ou pour quelqu'un qui a déjà un peu avancé Moi, par exemple, en 2018, j'ai fait 60 000 euros de chiffre d'affaires TTC. Comment je me décide sur combien je veux gagner en 2019 et combien je veux gagner en 2020 et comment je définis un objectif qui soit, pas, qui soit assez ambitieux, mais qui soit pas… Quoi, tu, tu vois ce que je veux dire Comment tu aides tes clients à fixer des objectifs qui soient alignés à, à, avec leur vision, comme tu disais tout à l'heure Alors, ouais, l'objectif, c'est une sous-partie. En fait, la vision, c'est vraiment le long terme. L'objectif, c'est le plus court terme. Euh, moi, comment je travaille Déjà, en général, on travaille sur quel est ton salaire ou Combien tu veux pouvoir te rémunérer Quand tu es solo, c'est quand même euh, une, une des clés. Mm -hmm. Donc, voilà, combien ça va te coûter ton salaire si tu rajoutes les charges en plus euh, en sachant qu'en gros, il faut que tu puisses te payer sur 12 mois, mais que tu travailles. En tout cas, tu vas faire du chiffre d'affaires globalement sur 10 mois pour schématiser les choses. Parce qu'en août, tu ne travailles pas. En décembre, il y a quand même une période un peu creuse. Ouais, on quand voilà, donc... même, il ne faut pas abuser. Quoi. On ne va pas travailler l'été. Il <rire> ouais, y a toujours des périodes creuses et puis il faut prendre des vacances parce que sinon, de toute façon, et ça, c'était avec toi qu'on en avait discuté. L'équilibre de l'entrepreneur, il se fait sur l'année mmh. et tu as besoin. Avoir des moments où tu souffres parce que c'est très engageant. Euh, donc la première chose, c'est ça. Et après, on va rajouter les coûts fixes. Les coûts fixes, c'est euh, par exemple tous les outils auxquels tu es abonné. Euh, par exemple, dans ton cas, j'imagine que tu payes des outils pour des webinaires euh, mm -hmm. sur des business plus classiques, il y a, bah, les bureaux, euh, des fois les Un salariés. Un par an, <rire> je rigole. Et après, en fait, une fois que tu sais bah, combien tout ça, ça va te coûter, l'idée, c'est de te dire, bon, bah voilà, ça, c'est, il faut que je fasse au moins autant que ça en chiffre d'affaires. Mmh. Donc, si c'est 100 000 euros de dépenses, il faut que je fasse au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord, d'accord. Donc, Et, ça, c'est une première approche. C'est une première approche. Après, il faut être un peu plus ambitieux. Et après, la question, c'est de se dire bah, combien ça représente en termes de clients. Par exemple, ben bah, voilà, si tu as une offre à 15 000 euros, pour faire 150 000 euros, il te faut 10 clients. Si, euh, tu as une offre à 5 000 euros, il t'en faut 30, etc. Et donc, il faut réfléchir aussi en fonction de ta capacité à générer des clients autant que tu vas passer en prospection pour voir comment toi tu vas pouvoir, au fil de l'année, euh, comment dire, combien de clients, en fait, tu peux aller attirer sur l'année pour mmh. t'assurer, en fait, que, bah, tu vas pouvoir couvrir tes charges avec X clients. Et mettre en place les ressources nécessaires pour y arriver. Je ne sais pas si je suis claire. Oh, moi, moi, je, pour moi, c'est très clair. Euh, et, et du coup, euh, moi, par exemple, je suis dans une réflexion où en fait, à un moment donné, il va falloir que la croissance fasse un escalier. Par exemple, j'aimerais à terme, et à terme, ça peut être dans 12 mois, dans 24 mois, dans 36 mois, euh, avoir mon épouse en associé. Et là, je dirais que le coût, on va passer de, euh, je sais pas, euh, si, 5-6 000 par mois à euh, 10 000, tu vois, si on prend mm -hmm. tout, tout en compte. Donc, ce saut-là, euh, comment tu le prendrais en compte Est-ce qu'il faut que euh, je génère d'un coup un gros revenu et que je sois ambitieux Ou bah faudrait que je passe par une étape où elle ouais, est salariée qu'à mi-temps euh, alors, tu <rire> avais ah, dit que c'était du euh... coaching euh, gratuit en public. il faut t'assurer que quand elle sera là avec toi, tu vas avoir ton business va être capable de générer suffisamment de chiffre d'affaires. Hum. Après, c'est vrai que normalement, à partir du moment où tu as une personne en plus, il y a une ressource en plus. Donc c'est une capacité supplémentaire à dégager plus de chiffre d'affaires. Euh, après, tu peux y aller graduellement. Euh, de toute façon, on le voit dans les entreprises, souvent on se développe par plateau. Tu as toujours des plateaux. Tu as un plateau à 100 000. Tu as des gens qui vont passer par des plateaux intermédiaires à 30 000, par exemple. Mais souvent, c'est bloqué parce qu'ils sont en micro-entreprise. Euh, tu as un plateau à 100 000. Après, tu as, as des plateaux de plus en plus haut etc. Mais même, euh, même dans des chiffres d'affaires très hauts, tu as un plateau à 1 million, à 2,5 millions. Et à chaque fois, tu dois te réinventer et évoluer et apprendre aussi de ce que tu as fait pour améliorer et toujours améliorer ta façon de travailler, c'est l'amélioration quantique. Euh, donc toujours avoir un œil sur ce que tu fais et comment tu peux l'améliorer, essayer de dégager un peu plus de chiffres d'affaires. Et puis je euh, ouais, non. Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de, une bonne façon de faire en fait. Euh, c'est intéressant. Et puis même, ça prendra plus de temps. Il faudrait que tu analyses vraiment tout ce que je fais dans le ouais. détail, mais, mais je, je trouve ça super intéressant que en fait, tu parles d'innovation. C'est ça, c'est mmh. comme les grosses boîtes. À un moment donné, euh, si Apple veut croître, quoi, il y a dix ans, s'il voulait croître, il bah, fallait faire des smartphones. Il pouvait pas se contenter de faire que des MacBooks, quoi. Donc, et... ah, pas forcément. Tu veux dire euh, innovation, apporter des des, des, des prestations euh... innovantes dans ton entreprise Oui, quoi, des, des nouveaux produits, plus dans ce sens-là, pas forcément dans le sens euh, nouvelles technologies. Mais faut que tes produits, il faut peut-être faire une gamme de produits plus chers ou faire une nouvelle gamme de produits pour toucher un nouveau client. Ou est-ce qu'il faut juste accroître et augmenter ce qu'on a déjà Parce que accroître et augmenter ce qu'on a déjà, parfois on est un peu limité, quoi, non Ouais. Alors moi, ce que je fais en général, c'est quand l'entreprise elle veut passer à un palier, on fait une analyse justement pour savoir où est qu'est-ce qu'on qu qu doit accroître. Et qu'est-ce qu'on doit, par exemple, dans des cas extrêmes, par exemple, supprimer C'est-à-dire savoir, sur une entreprise, par exemple, si tu fais un million d'euros de chiffre d'affaires, tu as bien grossi, euh, et euh, bah, tu as 200 000 euros de chiffre d'affaires sur un produit, tu as 500 000 euros de chiffre d'affaires sur un autre produit, et 300 000 sur, sur un troisième produit. La question, c'est de savoir lequel va faire le plus de marge, et le, dans lequel tu vas te, le plus investir. Parce qu'on le voit aussi, enfin bon, en tout cas, je le vois beaucoup, euh, dans des petites structures, il y a des dirigeants qui vendent à perte. C'est-à-dire qu'ils vont te vendre un produit et euh, ils vont mettre tellement leur cœur dedans que du coup, euh, le produit, va leur coûter plus cher qu'il aura gagné. Donc, c'est du chiffre d'affaires qui n'est pas très sain. Est-ce être... plus le temps de travail dedans C'est ça ou Bien pas Bien sûr. Okay. Est-ce ouais, que tu ouais, peux ouais. développer un peu plus ça pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde alors, bah, c'est à dire qu'en fait, quand tu travailles, quand tu es entrepreneur, euh, même quand tu dis que tu pas de dépenses, que tu pas de coût, tu as toujours un coût. Et le coût, enfin, tu as une ressource, c'est toi. Et toi, il faut que tu te rémunères. Donc, euh, ton travail a une valeur, il faut la valoriser. Et puis, euh, comment te dire C'est de rendre les choses assez claires. Mais c'est euh, voilà, ton travail a un coût. Donc, il ne faut pas que, par exemple, si tu passes euh, 10 heures sur un client, ce n'est pas, pas 10 heures de ton salaire parce que dans ton salaire, tu vas passer une partie de ton temps en prospection Ce n'est pas du temps que tu vas refacturer à tes clients. Tu vas t'occuper de ta compta, de ta gestion. Donc, en fait, ton salaire, il faut que tu le fasses sur tout ce que tu vas facturer à ton, à ton client. Donc, sur peut-être les 50, 60 de ton temps qui sont occupés à servir tes clients. Okay. Donc, voilà. voilà. Euh, je ne sais pas, tu voulais terminer non, non, non, non, je ne sais pas si je suis claire. Dis-moi oui. si… Euh... En fait, euh, je, je voulais te demander, est-ce que toi tu réfléchis comme ça J'ai lu un livre qui s'appelle euh, euh, Work Less Make More ou Make More Work Less euh, de James Franco. Lui, il parle de, euh, de ton taux horaire en fait. Tu prends combien tu gagnes à la fin du mois et combien d'heures tu as dédié en tout et tu divises et ça te donne un taux horaire. Euh, et après, il faut prendre tes décisions en fonction de est-ce que ça te rapporte plus que ça ne te coûte. Par ouais, exemple, une bonne... Si je gagne 10 000 euros par mois, admettons, et que je, je passe 100 heures sur mon business, euh, mon taux horaire, il est de 100 euros par mois environ. Et ouais. du coup, bah, si je lance un nouveau produit, est-ce que euh, ça va me prendre du temps euh, Si ça me prend 10 heures, il faut que ça me rapporte au moins 1000 euros parce que 10 x 100, ça me fait 1000 euros. Est-ce que c'est un peu comme ça que toi tu réfléchis ou ouais, oui, c'est effectivement un peu comme ça. Après, effectivement, oui, voilà, ce sur quoi on avait commencé tout à l'heure et qu'on n'a pas tout à fait fini, c'est que quand on est entrepreneur, souvent on a envie d'innover, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Des fois, il vaut mieux accepter de capitaliser sur un produit qui est super bon, qui est hyper rentable, et le pousser à fond et mettre beaucoup d'efforts marketing dessus euh, pour euh, bah, pour pouvoir générer du cash, plutôt que de se lancer dans plein de nouveaux produits. Où, au final, on crée de la dispersion on envoie plein de messages dans plein d'endroits, du coup, c'est moins efficace. Moi, mon travail, c'est aussi de rendre l'entreprise plus efficace. La dispersion en général, c'est pas... Un... Enfin, dispersion en tout cas, la multiplicité des offres, c'est pas forcément le meilleur facteur. Après, il y a des gens qui travaillent que comme ça, et je pense notamment dans l'infopreneuriat, ça fait partie aussi des, des règles où les gens disent « oui, il faut lancer une nouvelle formation tous les mois, tous les deux mois, oui, je oui. connais pas les règles. » Exact, ouais, mais vaut mieux... Peut-être une nouvelle formation, mais en restant très focus et en faisant une communication sur une formation à la fin. Oui, oui, c'est sûr. Et en tout cas, moi je te rejoins, c'est vrai que moi une fois j'avais entendu ça, on a tendance à ne pas quoi, on a tendance pour les gens comme moi, un peu euh, slasher et euh, TDA, on a euh, tendance à vouloir la nouveauté au lieu de d'accentuer sur ce qui marche déjà en fait. Et, et moi, j'ai été coupable de ça parce qu'on a envie de nouveautés, on a envie d'innover, on a envie de faire des trucs, trucs cool au lieu de penser parfois à l'argent. Donc, ça, c'est est top. Est-ce que tu aurais autre chose, une autre erreur euh, Voilà, une, un problème que rencontrent souvent tes clients euh... et En fait, ce que tu dis, c'est très juste. Euh, tu vois, est-ce que c'est vrai Oui, je dis, ça peut être une erreur. On est En tant qu'entrepreneur, on regarde toujours beaucoup vers l'avant et, euh, et on n'a pas envie de regarder en arrière parce que euh, déjà, en général, on a fait des erreurs, mais en fait, tant mieux. <rire> euh, et on veut toujours s'améliorer. Du coup, on est, est vrai toujours porté par euh, comment j'augmente mon chiffre d'affaires. Et des fois, la meilleure façon d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est de prendre un temps pour regarder en arrière et, euh, et pouvoir analyser ce qui marche, ce qui ne marche pas et l'améliorer. Mmh. Et euh, et d'où l'importance ouais. de personnes comme toi par exemple toi c'est vraiment tu arrives et tu fais une photographie et tu fais un diagnostic un peu c'est ça hein. complètement ça ouais et puis du coup je fais un truc que les entrepreneurs n'aiment pas trop faire c'est que je vais regarder les chiffres et en général pour l'entrepreneur c'est hyper anxiogène d'aller regarder ses chiffres en général on me dit, ah non mais moi j'aime pas les chiffres ben, moi je le fais pour eux en plus j'aime bien ça <rire> c'est cool. hein et, euh, et ça nous amène sur une autre erreur, c'est que souvent le dirigeant il prend pas de temps pour prendre du recul sur son business. C'est à dire qu'on est toujours, on, a, on est dans la, la fuite, pas la fuite, mais en tout cas on, on regarde vers l'avant, on, on a beaucoup d'ambition, on regarde ce qu'on pourrait faire en plus, en plus, en plus. Et, euh, et on ne prend pas de temps pour faire le point sur ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est important de garder un temps chaque semaine. Ça peut être même un quart d'heure pour faire le point sur son business. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Et comment je peux l'améliorer en fait mm -hmm. Moi, moi j'ai appliqué une méthode des de, de, de, de 12 semaines de, du livre de 12 Week Year de Brian Moran. Et il parle de se fixer des objectifs sur 12 semaines. Et en fait, j'avais un poster... Où à chaque fois que je gagnais de l'argent, je me notais sur ce poster. En fait, c'était classé par semaine, mmh. et en fait, ça me permettait de faire un bilan chaque jour. En plus, j'avais euh, ma femme qui regardait en même temps. Du coup, c'était la météo, quoi. Et là, clairement, si, si j'ai pas de vente pendant une semaine, bah ça se voit. Donc il euh, y a un souci. Alors que c'est vrai que si on n'a pas ça, ce tableau de bord un peu en tête. Euh, eh bien, euh, on prend des décisions que par rapport à son compte bancaire. Euh, est-ce que j'ai de l'argent sur mon compte ou pas Peut-être on, peut on pourrait parler de ça. C'est-à-dire que moi, comment je gère ma trésorerie, par exemple Comment je gère mes finances Est-ce que j'ai de l'argent actuellement sur mon compte Si j'ai de l'argent, bah, euh, en fait, ça va, faut, je peux y aller tranquille. S'il n'y a pas d'argent, allez, la chance plein un truc, je fais plein de marketing. Est-ce que je suis le seul à avoir ce genre de, de défi, de problème Ou est-ce que tu rencontres d'autres personnes euh, qui ont ça Et qu'est-ce que tu à leur dire. Bah, non, tu n'es pas le seul. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs fonctionnent comme ça et il faut être hyper vigilant. Alors, quand tu, par exemple, tu payes pas ta TVA tous les mois. <rire> ouais, euh, comme moi. Alors, juste, pardon, je, te, je te coupe deux secondes, maintenant. Il y a ta webcam qui a figé. Est-ce que tu peux l'éteindre et la rallumer Est-ce que je peux faire ça Ouais, c'est peut-être en, en, en haut. Voilà, c'est top. C'est voilà. bon pour ceux cool. qui euh, écoutent le podcast, euh, voilà, il y a la version vidéo. Donc, comme ça, je m'assure que tu je, je n'étais pas bloqué sur une grimace. Mais euh, voilà, je préfère que <rire> tu bien. Okay, euh, oui, du coup, coup oui, euh, et... je te laisse me répondre. Oui, du coup, effectivement, il euh, faut être hyper vigilant avec ça parce que dans une entreprise, il y a des charges. Et euh, quand on est entrepreneur, euh, surtout au début, euh, on ne pense pas qu'il y a un moment où il va falloir payer la TVA, il va falloir payer l'impôt sur la société, il va falloir payer l'URSSAF, etc. Et du coup, ça, c'est des coûts qu'il faut toujours, toujours, toujours avoir en tête. Et c'est hyper important, parce que quand tu ne les, les anticipes pas, bah, tu dis « Ah, oh, trop cool, j'ai 10 000, 15 000 euros sur mon compte, je peux les dépenser. » Ben non, si tu as 5 000 euros de TVA à payer. <rire> euh, donc... Ouais, moi, j'incite beaucoup, beaucoup mes clients à savoir combien ils ont à payer à chaque fois à la fin du mois. Tu vois, moi, je l'ai dans j'ai un petit tableau de bord pour suivre mon activité. Petit, pas si petit que ça, mais j'ai un tableau de bord et, euh, et je le partage aussi avec mes clients. Et en fait, on suit ben, quel est le chiffre d'affaires et aussi quelles sont les dépenses. Donc, ça veut dire bon, les dépenses courantes euh, et les dépenses euh, vraiment genre. La TVA, l'URSAF, etc., les trucs auxquels on n'a pas envie de penser, mais en fait, qui sont hyper importants et qui sont payés en priorité. Et moi, j'essaie d'avoir toujours un pécule, en fait, qui va me permettre de payer tous ce... ces montants, montants et de ne pas y toucher, quoi, de ne pas descendre. Après, ça peut être un garde-fou aussi, parce que tu le disais, tu as envie de dépenser, de tester plein de trucs. Mais quel est le vrai retour sur investissement En fait, ouais. on est toujours meilleur quand on a une technique et qu'on l'améliore continuellement plutôt que d'avoir plein de petites techniques. Mais je pense qu'on est tous tombés dans ce piège-là et qu'on a tous fait plein d'essais sur plein de trucs et des fois, en se disant non, ça ne marche pas ». Je rassure quand même les gens, hein, c'est normal jusqu'à un certain stade, surtout au début quand on se cherche ouais, et qu'on ouais. n'a pas été accompagné et qu'on n'a pas eu de formation entrepreneurial C'est normal de tester, mais à un moment donné, il voilà, faut… Pour rééquilibrer les choses euh, moi j'ai eu ce problème avec euh, que tu décrivais en hein, mi-2018 j'ai dû payer l'URSAF de 2017 c'était la catastrophe euh, franchement c'était la panique c'était vraiment vraiment la panique du coup ça va vacciner un peu et donc là la petite astuce que j'ai je sais pas ce que toi tu préconises mais euh, moi je me dis ça alors moi je suis en e-irl pour les gens ça mmh. pas. moi je me dis le mois où je me verse 2000 euros ben, il faut que je mette 2000 euros à côté. Comme ouais. ça, ça mmh. couvre la TVA, les cotisations, et cotisation et voir un peu plus. Et puis, tant mieux, ce sera la surprise. Ouais, ça couvre les cotisations sociales déjà. Et après, la TVA, c'est encore un autre sujet. ouais c'est sûr. <rire> tu es en train de me dire que ce n'est pas assez. C'est ça, la moitié Il <rire> moi. faudrait qu'on regarde les chiffres ensemble. <rire> surtout, que, surtout que moi, j'encaisse pas mal de TVA et je n'en paye pas parce que je… J'achète souvent chez les Américains, hein, donc j'ai euh, ouais, ouais. intérêt à faire gaffe. Ok, c'est retenu. Mm. Ça, je me le note. Euh, et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai créé un compte sur Boursorama Banque. Mm. Euh, et euh, bah, dès, que je, dès que je me verse de l'argent, je, je me mets de l'argent de côté sur Boursorama Banque. Parce que si je vois l'argent sur mon compte, j'ai envie de le dépenser. C'est bête, c'est comme le, le chocolat qui est devant ta table. Quoi qu'il est devant toi, bah, tu as envie de le manger. Donc, comme pour le chocolat, l'argent, il faut l'enlever le, de ta vue. Donc, pour ça, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Profit First de Mike Michalowicz qui parle de ça, euh, qui parle de se payer en premier et qui dit, voilà, l'argent, après, il faut tout de suite le mettre ailleurs parce que sinon, on a envie de le dépenser. Est-ce que toi, tu as d'autres astuces ou euh, tu n'es pas forcément d'accord qu Qu'est-ce qu que tu dis à tes clients pour, pour qu'ils fassent attention à ça alors moi, j'interviens pas vraiment sur la partie finance personnelle. Tu vois, au niveau perso, ils se gèrent, ils s'organisent comme ils veulent. Mmh. Euh, après, je sais pas. Moi, je sais que je vis plus sereinement quand je sais que j'ai pas de stress par rapport au solde de mon compte bancaire. Mmh. Euh, donc, ce qui est pas du tout la même technique que la que... <rire> Mais ça, je pense que chacun, euh, voilà, c'est aussi à chacun de trouver la bonne façon de fonctionner euh, pour lui. Mmh. Euh, ouais, moi, je suis pas trop comme ça, mais euh, franchement, enfin voilà. Après. Euh... À toi de voir aussi ça dépend je pense que tu as des gens qui sont plus dépensés que d'autres et euh, ouais, d'autres ouais. qui vont avoir accumulé ça aussi ça, ça dépend aussi de ta propre relation à l'argent mais effectivement sur les comptes de l'entreprise mettre euh, la TVA, l'URSSAF, l'URSAF etc qu'on n'a pas encore payé sur un compte c'est pareil ça peut être une super bonne idée mmh, bon en fait c'est un problème lié à mon enfance qu'il faut que je règle j'avais <rire> un truc un jour comme ça hein, que ah oui c'était ça voilà c'est profond là je suis une parenthèse c'est que les gens qui sont très dépensés c'était peut-être parce que durant leur enfance, ils compensaient un manque d'amour par l'achat de certaines choses, quoi. Tu vois, genre… Ouais, euh... ouais non Non, alors, je ne suis pas experte en relation à l'argent, mais euh, la relation à l'argent, c'est un sujet super compliqué. Moi, j'avais lu un livre de Christian Junot, je crois. À vérifier, euh, enfin, peut-être que vous vérifier les ressources, ouais. euh, ce qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous, où il explique effectivement qu'il y a souvent des schémas en fait, qu'on qu répète euh, par rapport à son histoire personnelle et même par rapport à son histoire familiale sur la relation à l'argent. Mmh. Et euh, c'est un sujet à creuser en tout cas. Euh, moi, c'est pas un sujet que j'ai beaucoup creusé parce que ça ne m'interpellait pas, je pense que je ne sentais pas forcément le besoin. Mais euh, il mais y, a, y a plein de gens qui travaillent sur ce sujet-là et c'est un sujet qui est effectivement hyper intéressant. Et... Ouais, bah écoute, parlons de ça euh, pour euh, terminer bientôt, si tu veux bien. C'est euh, le rapport à l'argent. Est-ce euh, que, est que toi, par exemple, à titre individuel, tu as un problème oui. avec l'argent Est-ce que tu te limites Est-ce que euh, tu te dis, il ne faut pas que je gagne trop Parce que moi, pendant très longtemps, j'avais un très mauvais rapport à l'argent. Pour moi, gagner plus d'argent, c'était devenir quelqu'un de mauvais parce que c'est un peu ce que la presse nous fait penser aussi et puis euh, voilà du coup comme on ne connaît pas de millionnaires la seule image qu'on a des millionnaires c'est euh, paradis fiscal c'est euh, parachute doré tout ça tout ça donc moi pendant longtemps j'avais un problème par rapport à l'argent et bah euh, miraculeusement ou non je commençais à gagner beaucoup plus quand euh, en fait j'avais un meilleur rapport avec l'argent ou euh, je comprenais que gagner plus d'argent c'était bien pour mes clients pour moi pour ma famille est-ce que toi, c'est quelque chose que tu retrouves chez les clients que tu accompagnes, un problème par rapport à l'argent Et qu'est-ce que tu leur dis Du coup, même si j'ai bien compris que c'était pas ta spécialité. Euh... Oui, ouais. Euh, Alors, moi, ce que je vois souvent dans les entreprises de mes clients, parce que du coup, je vois leur entreprise, je vois pas leur plan de perso, mais je vois leur entreprise, c'est qu'effectivement, en général, le fonctionnement de l'entreprise, il est assez euh, représentatif des croyances de l'entrepreneur par rapport à l'argent. Mmh. tu as des gens qui n'acceptent pas de recevoir beaucoup de chiffres d'affaires mais qui sont super dépensiers, euh, tu as des gens qui vont accumuler beaucoup euh, mais qui ne vont pas s'autoriser beaucoup à dépenser mais pas non plus beaucoup à, à gagner de l'argent euh, moi je considère qu'une entreprise qui va bien c'est une entreprise qui dépense aussi c'est important de dépenser, On peut pas, euh, je ne crois pas à euh, l'entrepreneur qui réussit super bien tout seul c'est important de s'entourer, c'est important de dépenser de l'argent euh, et de s'entourer et de s'entourer euh, donc euh, voilà et tu vois les, je vois les entreprises que j'ai accompagnées qu le, qui sont le mieux développées et le plus vite c'est souvent des gens qui n'ont pas hésité à dépenser dès le démarrage pour se faire accompagner par un coach, par, par un expert dans un domaine particulier etc donc il faut oser dépenser et après il faut être aussi conscient que l'argent qu'on dépense on ne le dépense pas à perte, on le dépense pour en gagner encore plus donc euh, voilà, si tu investis dans un, un dans un accompagnement à 5000 euros, par exemple, l'idée c'est que ça t'en ramène, euh, je sais pas, au moins dix fois plus, voire plus encore. Euh, donc faut aussi s'autoriser à, à dépenser, mais effectivement, c'est vraiment un travail de fond, euh, la relation à l'argent. Moi je sais que j'ai, enfin euh, là, je pense à une cliente notamment avec laquelle on s'est dit où elle a pris conscience grâce à mon accompagnement que sûrement elle avait besoin de travailler sur sa relation à l'argent. Et du coup, elle a été voir un, un expert pour travailler là-dessus, parce que ce pas du tout mon cœur de métier. Ok. Euh, bah c'est top, Anne-Laure. J'ai envie de dire est-ce que tu est as un autre message, un autre conseil que tu aimerais donner qu'on n'a pas traité, qui est central dans ton accompagnement Ou voilà, est-ce que tu as autre chose mmh, Est-ce que j'ai autre chose Non, ce qui est important, c'est de savoir. Vraiment, quel est le potentiel de son entreprise pour pouvoir l'exploiter pleinement, ne pas se fermer des portes juste parce qu'on a mal pensé ses offres ou, ou sa stratégie Et Il y a un truc aussi qui est important, dont on a peut-être un peu moins parlé parce qu'il est plus personnel, c'est aussi euh, mettre, des, mettre du cadre dans sa relation avec ses clients. Souvent, je le vois chez les clients qui ont du mal à augmenter leur chiffre d'affaires. Il y a une difficulté aussi à, à mettre du cadre, en fait parce qu'on veut toujours super bien faire et on a du mal à dire non au client. Mais enfin, je raconte que ça m'est arrivé aussi. Hein. Du coup, j'ai pris conscience de ça aussi par ma propre expérience. Et euh, par exemple, tu vois, dans mon cas perso, depuis que je me suis rendu compte que depuis que je mettais un peu plus de cadre avec mes clients, en fait, les relations, elles, elles se passent super bien. Et c'est pas parce que tu dis non à ton client qu'il va mal le prendre. Au contraire, il va mieux pour rencontrer tes, euh, bah, tes propres besoins et la relation est plus équilibrée. Donc, je pense que c'est important aussi de remettre des fois du cadre dans dans sa façon de travailler avec ses clients pour ne pas se laisser absorber et, et ne plus faire que ça. Parce que ça aussi, c'est un vrai agent qui limite le potentiel de chiffre d'affaires. C'est top, top que tu parles de ça parce que même dans la phase de prospection, en fait, on peut parler de ça pas plus tard que ce matin, j'ai eu un prospect au au téléphone et moi je lui ai tout de suite dit un truc je lui dis j'ai deux formules une formule justement un forfait où je t'accompagne en consulting et un autre forfait plus en mode coaching où chaque semaine on passe une heure ensemble et je lui ai dis si tu prends cette offre là je préfère être au clair pour pas qu'il y ait déception cette offre là elle est moins chère mais c'est du, du je connecte je déconnecte quoi c'est à dire je viens on fait une heure et après je me déconnecte alors si tu as un petit problème et que tu m'envoies un email et que je peux y répondre, j'y réponds, mais je ne suis même pas engagé parce qu'on se retrouve la semaine dernière, la, la semaine prochaine. Donc, euh, voilà, cette offre-là, c'est vraiment, je connecte, je déconnecte parce que sinon, en fait, ça crée une frustration. Tu commences à travailler mmh. plus, à avoir une mauvaise relation avec le client. Tu commences à te dire, mais en fait, il a payé ça, mais je me retrouve à lui donner tout ça. Euh, donc, moi, je préfère être totalement transparent dès le début. Et je mmh. pense même que c'est ce que tu dis, ça rassure le prospect parce qu'il se dit, ah ouais, le mec… Euh, au début, il va peut-être se dire oh, il, est, il est un peu rigide, quoi, ouais, c'est ça, ça, ça mais après, tout de suite, il comprend que tu es professionnel et que dans mmh. le cadre que tu as fixé, bah, tu vas accomplir ta mission. Alors que si c'est vague, et oui, t'inquiète, je vais t'aider, oui, je travaille le week-end hein, et que tu ne le fais pas bien, bah, en fait, ça aide personne. Donc, je trouve que c'est vraiment. Et ça génère de la déception aussi. Parce ouais. que tu es déçu, enfin, même en tant que, en tant que client, tu es déçu si la personne te dit Ah, mais je serai là tout le temps et puis qu'en fait, elle ne l'est pas. Et en même temps, c'est normal, c'est une prestation, c'est un travail. Donc, on a une vie aussi à côté. Merci Anne-Laure. J'ai envie de dire, ben, si Merci les bien gens bien. veulent travailler avec toi, qu'est-ce qu'ils font Ils peuvent aller sur bloomroad.fr, donc B-L-O-O-M-R-O-A-D.fr. Euh, yes, qu qu'est-ce que tu proposes aux gens euh, s'ils veulent travailler avec toi euh, Alors, moi, j'ai trois catégories d'accompagnement. Euh, je travaille un petit peu avec des créateurs d'entreprises sur des projets très précis, sur vraiment la définition du business model. Euh, et après, j'accompagne des gens qui sont un peu plus avancés sur euh, bah, justement l'optimisation. Donc, comment je vais faire pour passer, par exemple, de, pour dépasser mon plafond de chiffre d'affaires et arriver à une entreprise qui est capable d'atteindre 150 000 euros dans le cadre d'un solo ou pour quelqu'un qui a déjà des salariés, on, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille plutôt sur combien d'argent on va pouvoir dégager en plus. Alors, ce n'est pas forcément de l'argent qui va faire de la marge directe à réinvestir dans l'entreprise, enfin de la marge directe, donc de l'argent des dividendes pour les dirigeants, mais ça peut être pour lui permettre de mieux rémunérer ses salariés ou d'embaucher une personne en plus, des choses comme ça. Voilà. Top, top. Bah, vous trouverez toutes ces offres sur bluemode.fr. Vous l'aurez compris, hein, alors, un nord est quelqu'un que que je recommande pour ses compétences, et qualités humaines aussi. Donc, allez la voir, allez la découvrir sur bloomroad.fr. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, j'ai envie Merci de terminer par les deux questions euh, que je t'ai posées et qu'on a zappées. Euh, ton plat <rire> préféré et ton pays préféré. Ah, plat euh, préféré et mon pays préféré. Euh, je ne sais pas, moi, j'aime bien. Je suis très ouverte. J'aime bien euh, au monde et tout. J'aime bien. Euh, Ouais, je, pas, je suis très curieuse de plein de choses, mais euh, pff, franchement, là, je sais pas, le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est, euh, je sais pas, le rocaille saucisse de ma mère. <rire> <rire> <rire> ouais, non, je vais me faire chambrer La France et les saucisses de ta maman. Ouais, et euh, non, et puis euh, comme pays, euh, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Euh, Aujourd'hui, je suis contente d'être ouais, de retour en France et je suis attachée, euh, je suis attachée à ce pays parce que j'y ai grandi. Ouais. Mais, mais ça ne m'empêche pas d'être curieuse d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Cool, ça marche. Merci beaucoup euh, Anne-Laure pour ton temps, pour tes conseils. Donc Anne-Laure Julot, à retrouver sur bloomroad.fr. Ciao tout le monde. Ciao.